Juste avant de commencer, petite nouveauté que j'aimerais populariser auprès de vous, les stories Instagram. Voilà ce que je vous lis depuis 15 ans avec vos, vos pseudonymes, là vos photos de, de, de Dragon Ball euh, et autres. Non, maintenant j'ai envie de vous voir, montrez-vous, Instagram est le média parfait pour ça, faites une story de vous en train de consulter mes contenus avec une pizza, avec votre chat, avec votre copain, avec euh, je sais pas quoi... Et euh, si vous avez en plus un avis un peu piquant, qu'il soit approbateur ou désapprobateur, eh ben n'hésitez pas, je ne me vexerai pas. Et si votre story est cool, je la partagerai parmi les miennes. Comme ça, je vous donnerai de la, de la, de la visibilité. Alors, contexte, vous disais-je. On verra que la cible théorique était les étudiants et que le contexte des étudiants est un contexte de morosité. Voilà, 23% des pauvres petits étudiants chéris ont eu des pensées suicidaires, auraient eu des pensées suicidaires pendant le premier confinement euh, Moi, j'ai envie de réfléchir comme ça. 23%, est-ce que c'est beaucoup hein euh, Qui n'a pas déjà eu... Avoir la pensée de se suicider et se suicider, ça n'a pas grand-chose à voir, ça n'a même rien à voir du tout. Je me souviens, dans, à l'époque où je lisais abondamment Nietzsche, d'un de ses aphorismes, la pensée du suicide aide à passer beaucoup de nuits seules. Donc, penser au suicide, on l'a tous fait. En général, plus on est sensible, plus on est prompt au retentissement, c'est-à-dire plus les, les événements nous impactent longtemps, et plus on a déjà pensé à, à tout arrêter. Ça ne veut pas dire qu'on le fait. J'ai une, une, une empathie et une compassion assez modérée pour les étudiants en général. Si on se demande déjà objectivement de quoi ils peuvent se plaindre là en ce moment, bon, ok, il y a Parcoursup qui a, semblerait-il, creusé un peu les inégalités d'accès aux formations supérieures entre les lycées favorisés des grandes villes et la campagne. Euh, donc, de quoi peuvent-ils se plaindre objectivement comparé aux, aux vrais perdants de, de la crise du Covid. Les vrais perdants, c'est les restaurateurs qui se suicident, les agriculteurs, bon, qui se suicidaient déjà en masse depuis depuis depuis la Pâques, Le secteur culturel, qui est au chômage technique depuis un an. Les comédiens ne jouent pas. Alors vous allez me dire, ce sont des dentiers. D'abord, non, c'est pas vrai. Tous les comédiens ne sont pas des dentiers. Vous ne pensez qu'aux 50 connus, mais il y en a euh, il y en a 50 000 inconnus derrière qui, qui qui galèrent, qui font même pas leur leur 507 heures annuelles. Et, et qui plus est, euh, qui dit spectacle vivant ou, cin ou même cinéma, mais enfin surtout spectacle vivant, dit euh, des, des maquilleurs, euh, des habilleuses, des éclairagistes, des ingénieurs du son, voilà. Tous ces gens également sont au chômage technique. Et euh, pour conclure sur, ma, sur ma, mon contexte de morosité étudiante, quand je vous dis que... C'est pas vraiment la frange de la population qui me tire les larmes en premier. Un sondage récent Opinion Way pour le Figaro montre que pour 64% des 18-24 ans, la phobie numéro 1, c'est d'avoir un portable vide. C'est-à-dire que la batterie du portable soit vide quand ils sortent de chez eux. Voilà. Donc euh, ça, ça, ce sont toujours des éléments factuels. Hein quantitatifs, qui permettent de mettre les choses en perspective sur le soi-disant euh, mal-être euh, étudiant. Deuxième élément de contexte, cette... Euh, non pas glorification, mais cette, euh, cette invitation à des, des instagrammeurs, des youtubeurs, des, des influenceurs à entrer dans la danse médiapolitique n'est pas un acte isolé. Ça avait déjà commencé pour la promotion du service national avec les youtubeurs Thibaut InShape, Sundy, Jules et Enzo. Euh, ça a commencé avec euh, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui a euh, décidé d'avoir son propre studio d'enregistrement à l'Élysée, copiant ainsi la stratégie, finalement, euh, de ceux qui étaient jusqu'à présent les moutons noirs des médias traditionnels. Le paradoxe, c'est presque que le parti du gouvernement, le parti aux affaires, en vient à copier les méthodes de l'UPR, de l'Union hein, Populaire Républicaine, avec l'UPR TV, qui s'enorgueillissait, il y a 2-3 ans, d'avoir son propre studio. C'était évidemment pour contourner le blackout médiatique. Et puis, au oh, dernier élément de contexte, euh, qui, qui, moi, m'a conforté dans le fait que cette, euh, cet événement n'est qu'un événement médiapolitique, mais en réalité, il n'y a aucune surprise, ça devait advenir, euh, Emmanuel Macron, pendant son élection, a promis une startup nation. Start nation. Or, une startup, c'est quoi C'est une boîte qui lève des fonds sur la base de son nombre de clients ou d'abonnés. Nombre de clients ou d'abonnés qui dépendent de quoi Qui dépend d'actions virales, c'est-à-dire d'influenceurs rétribués pour utiliser le produit. Donc, en général, c'est une application de téléphone ou ça peut être un, un snack ou ça peut être l'achat d'influence auprès d'influenceurs par les startups, j'ai même une amie qui le, dont, dont c'était le métier, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, donc il n'est pas étonnant que si nous sommes non plus une nation mais une startup nation, nous recourrions aux méthodes des startups. Alors la stratégie, une fois qu'on a, qu a le contexte, hein, on peut s'atteler à la stratégie, comme euh, aimait à me répéter mon prof de socio Pierre-Michel Menger, Edouard, euh, les faits ne surviennent jamais dans un vide social. Il faut bien comprendre que euh, Macron comme les autres, s'ils veulent parler au 18-25, euh, voire même au 18-30, de toute façon, ils n'ont pas le choix, puisque cette clientèle ne euh, lui échappe structurellement. Elle ne regarde pas la TV, elle ne lit pas les journaux, et elle n'écoule pas la radio. Voilà. Pourquoi ma, ma, ma, ma confiance est un peu émoussée Pourquoi je pense que ça va prendre un certain temps D'abord parce que associer son image à celle de quelqu'un de valoriser ne rend pas forcément valorisant. En publicité, en psychosociologie, ça s'appelle l'effet de halo, d'accord C'est ce qui a fait que toute une génération s'est mise à fumer des cigarettes parce qu'on a montré le paquet associé à, à un cow-boy, euh, soi-disant, qui vivrait au rythme de la nature, libre de toute contrainte, ultra virile, etc. Et donc des employés de bureaux servile et dévirilisée, se sont, se sont mis à fumer des Marlboros pour se sentir des cow-boys de, de, de l'Arkansas. L'effet de halo... Allo Hein Allo Quoi T'es une fille, t'as pas de shampoing. L'effet de halo avec un H atteint vite ses limites. C'est-à-dire que l'association la, de personnalité à un objet, à une marque ou à un pays ne génère plus automatiquement un transfert de euh, capital confiance à son, à son égard. Néanmoins, l'ouverture numérique pourrait, je dis bien pourrait, influer sur la personnalité, sur la perception. Ouh là là, rien à voir Si vous voulez comprendre la différence entre personnalité et perception de personnalité, vous achetez un poisson surgelé Findus, le plat en copie sur le paquet, c'est une suggestion, et ce que vous sortez du sachet surgelé et que vous mettez dans, à réchauffer dans une casserole au bain-marie, c'est le vrai plat et ça ne ressemble pas à, à la photo. Donc, la perception de la personnalité de Macron, euh, eh bien, euh, ça a suffi à décider 8% de ses électeurs. Ça, il faut le savoir. Hein. 8% des électeurs de Macron en 2017 l'ont choisi eu égard à sa personnalité. Et 8%, c'est 700 000 voix. 700 000 voix, c'est à peine plus que les 600 000 qui ont manqué à Mélenchon pour accéder au second tour. Donc, euh, altérer améliorer euh, rendre meilleure une personnalité, ça n'est pas forcément un débat de ou de communicant. C'est ce qui peut faire pencher la balance entre un, un premier et, et un second tour. Troisième euh, argument stratégique le temps passé à communiquer à des influenceurs n'est pas encore comptabilisé par le CSA comme publicité. D'abord comme publicité sur les réseaux sociaux parce que la publicité sur les réseaux sociaux est encore interdite en, en France. Ça viendra, hein, c'est une question de temps, mais pour l'instant, c'est interdit, donc ça permet de contourner cette, cette limite. Et euh, alors là, j'ai trouvé cette info, mais j'ai un doute, donc vous me donnerez le bénéfice du doute ou pas, exprimez-le en commentaire. Ni comme temps de parole, pendant les six mois de campagne, euh, la communication euh, effectuée auprès et avec les influenceurs ne compterait pas comme comme temps de parole dans la campagne officielle j'ai la source, mais euh, mon mon libre arbitre, ma libre pensée me fait dire que c'est peut-être une source erronée. Bon, bref, à à vérifier. Là où par contre j'ai fait le boulot sérieusement, c'est que je me suis demandé cette stratégie que moi j'appelle les ambassadeurs, d'accord, c'est-à-dire faire porter la parole par des gens valorisés auprès du public et qui ont le, une, une une autorité et une et le cadre également permettant de la porter ce que j'appelle la stratégie des ambassadeurs, ça n'est pas nouveau, et j'ai fait le boulot de remonter historiquement jusqu'à 1917-1918, des groupes de bénévoles autorisés. Hein, c'est toujours important de rappeler au public que ces opérations sont bénévoles, mais en fait, c'est un bénévolat masqué, puisque vous comprenez bien que l'influence gagnée par un influenceur qui interviewe le président, c'est-à-dire le nombre d'abonnés qui augmente, c'est une rétribution autrement, hein le monde des réseaux sociaux, c'est faire grossir une influence et la monétiser. Donc de toute façon, même si vous ne faites même si vous n'effectuez pas un transfert d'argent euh, comme ça euh, fiduciaire en offrant de l'audience à quelqu'un, vous lui offrez une influence et en lui offrant une influence, vous lui offrez la possibilité de la monétiser. Donc en 17-18, des groupes de bénévoles autorisés que, que j'appellerai désormais des ambassadeurs, des groupes de bénévoles ont été autorisés par le président des États-Unis à l'époque ça, ça, C'était une question de trivial poursuite d'une d'une génération cultivée. Aujourd'hui, on pourrait plus plus du tout euh, mettre ce niveau de régler le trivial poursuite à ce niveau de difficulté. C'était Woodward Wilson, le président à l'époque, et euh, ses bénévoles autorisés avaient été coachés, encadrés, formés. On leur avait appris euh, des discours de quatre minutes. Hein, ça s'appelait 4 Minutes to Convince. Des discours de quatre minutes sur des sujets qui leur avaient été donnés par le comité de l'information publique. Voilà, c'est des grandes heures de l'URSS, mais version, euh, version capitalisme euh, anglo-saxon. 750 000 discours de 4 minutes ont été donnés dans 5200 communautés, communautés par plus de 75 000. Euh, alors, ils les qualifient d'orateurs accomplis, bon, ce sont des, des, des médiateurs... Des, des servants, j'ai pas dit des serviles, mais des servants, des passe-plats, des, des, des ambassadeurs, euh, et avec une audience totale, cumulée bien sûr, hein, par une audience unique, de 400 millions de personnes à l'époque, au début du, du, du, 20e, du, du 20e siècle. Et oui, ça, ça s'appelle faire le boulot, ça s'appelle mettre les faits en perspective, ça s'appelle rechercher les éléments saillants qui permettent d'éclairer ce qui se passe aujourd'hui. Si vous trouvez que tonton Stéphane le fait, pour le rétribuer de ce genre d'informations que vous n'allez pas entendre ailleurs, vous allez me mettre un petit pouce sur la vidéo. Et si ça vous intéresse de continuer votre parcours avec nous, c'est le moment de vous abonner à la chaîne. Les stats montrent toujours qu'une vidéo est vue par un abonné sur deux, c'est-à-dire qu'il y a 50% des gens qui ne sont pas abonnés. Enfin, je pense que vraiment, c'est le, de... le moment de le faire. Voilà, j'attends. À quoi il joue À côté. Merci. Toujours dans la suite de la stratégie, euh, les membres du gouvernement en place, et notamment ma grande copine, ai-je besoin de la nommer Vous savez qui est ma chouchoute du gouvernement C'est démarrable, c'est Marlène. Elle avait déjà, en fait, euh, tenté de percer sur les réseaux sociaux, mais euh, parfois avec une, euh, on va dire, une, ad une, une adresse discutable. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok. Et je me demande si euh, ça n'est pas stratégiquement une façon de lui couper l'herbe sous le pied en institutionnalisant finalement quelque chose qu'elle avait participé à, à, à rendre plus, plus, plus, plus prosaïque, plus grossier, plus commun. Donc, euh, toujours dans la partie stratégie, bon bah c'est une double première fois. C'est la première fois à ma connaissance que les médias, Traditionnels se retrouve à se faire l'écho d'une rencontre politique organisée et pensée entièrement sans eux. Et également, première fois à ma connaissance, qu'un président se filme au smartphone, euh, en tout cas chez nous, et ça c'est un marqué d'une pierre blanche média politique, à l'instar un petit peu de, euh, de la transition euh, des ordinateurs dans les amphis. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, à mon époque, le fait il y avait des ordinateurs portables, ça existait, c'était cher et gros, mais ça existait. Le fait d'importer un ordinateur ou tout gadget électronique dans un, dans une classe, dans une salle de cours ou dans un amphi, était quelque chose qui n'était même pas évocable. Ça vouait quiconque aurait essayé à être convoqué immédiatement. Bon, D'abord, le prof lui aurait dit de le ranger. Euh, S'il n'avait pas obtempéré, c'était direction le proviseur, etc. Et on savait, les profs le disaient, qu'un jour ça viendrait, mais on pensait même pas le voir de notre vivant et, et aucun de nous n'a osé. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, personne ne suit un cours euh, à la main, personne n'écrit à la main et quiconque le ferait serait euh, moqué et, et ostracisé. Eh bien, de la même façon, aujourd'hui, Macron, au portable, en vertical, en mode Snapchat ou story, ça choque les gens comme moi. Dans dix ans, ça sera la normalité et les personnalités publiques qui s'y refuseront, seront euh, considérés comme euh, inaptes à, à entrer en communication avec la, la population. Et puis, dernier petit coup de serpe, c'est également une façon de dire aux médias, en brandissant cet appareil dans ma main, désormais je me passe de vous, donc c'est la réification du fameux concept des barbares que je vous ai fait mettre en intro, une révolution technologique brise souvent de façon inopinée les privilèges d'une caste, en l'occurrence les médias, qui détenaient le primat, d'une discipline ou, ou, ou d'un savoir. Alors, qui étaient les invités de ce plateau Je me suis plus intéressé au, au plateau de Gabriel Attal finalement qu'à la communication euh, politique entre Macron et les MacFly et Carlito, parce que d'abord le, le fruit, enfin le produit final n'est pas encore, ils se sont pas encore rencontrés. Ça n'a été que pour l'instant un, un ensemble de challenges, de, de défis. Donc, par contre, ce qui était vraiment advenu, ce qu'on a pu observer. C'est le plateau de Datal. Ça ne fera pas l'objet d'une vidéoscopie, c'est trop long, c'est 1h30 de live. Je ne vidéoscope pas des contenus d'1h30, il faudrait 4 ou 5 heures. Les invités étaient Marie Lopez, hein, que vous connaissez mieux sous le nom de Danjoy Phoenix. Fabian. je vous l'ai présenté il y, a, il y a un mois ou deux, hein, peut-être même trois d'ailleurs, dans le cadre d'un zone interdite sur M6 que j'avais pour le coup, lui, vidéoscopé. Elise Goldfarb et Julia Laiani. Euh, deux entrepreneurs avec un ES, euh, féministe au service des médias. C'est la façon dont la, dont l'article de Madame Figaro les, les qualifie. A leur curriculum vitae, on a bien compris que le danger ne viendrait pas d'elle, hein, au service des médias. Donc évidemment, avec la logique actuelle de toujours se qualifier et, et relater son parcours comme euh, le parcours d'un électron libre qui s'est fait tout seul, hein, le pastiche du self-made man euh, anglo-saxon, et en fait, on apprend toujours à la fin du même article. Un peu comme Iseu était conduite en Mercedes et en sac Gucci, eh bien, elle nous dit, à vous, mes parents m'ont encouragé et préparé comme un poulain à cette activité. Donc, euh, encore une fois, euh, euh, Elise Goldfarb a été bien, bien, bien coachée euh, et apparemment avait euh, des contacts dans ce, dans, ce, dans ce milieu. Il y a le gros maghrébin de service, c'est pas méchant, c'est un fait, il est maghrébin, il est gros. Hein. Euh, Malek délégué, euh, qui est la caution de diversité et le barrage de Castor anti-Front national ne Touche pas à mon poste. Euh, la ligne de flottaison retenue semble avoir été euh, tirée vers le vers le bas, baissé. Il y a quelques quelques mois encore, on ne, on ne concevait des communications politiques avec des influenceurs qu'à à plusieurs millions d'abonnés. Désormais, la, la barre est à 180-200 000. Hein, donc, euh, bonne nouvelle, je peux en être. Voilà, je postule. Euh, je postule, je pense en avoir euh, l'élocution, euh, la capacité à conceptualiser. Accessoirement, j'ai fait la même école que Macron et en même temps, donc je suis euh, bien placé évidemment pour ne jamais être retenu. On se demande, on se demande pourquoi. Même plus petit, hein, il y a un certain Gasparj qui a même pas, même pas 180 000 abonnés. Et alors malgré tout ça, malgré le vent dans le dos, malgré la nouveauté. Et malgré le transfert d'audience potentielle depuis ces gens, on voit bien que euh, objectivement, ça a été un échec d'audience. 40 000 vues sur YouTube en une semaine. 40 000, c'est ce que je fais tout seul en une demi-journée sur une vidéo qui n'a euh, aucun relais extérieur. Voilà. Donc c'est un c'est un échec d'audience objectif. Et alors, euh, l'Elysée, le, un petit peu, vous savez, à l'instar de des communicants sur les manifestations, où ils sont toujours dix fois plus nombreux que ce que dit la police, l'Elysée dit « Non, non, mais l'audience YouTube ne compte pas, ce qui compte, c'est l'audience Twitch. » Bon, moi, je me suis renseigné, l'audience Twitch, c'est 8 000. 8 000 en simultané. Mes derniers lives, qui remontent à... Et il y a plus d'un an, nous étions sur la chaîne... Ah, Un an et demi, je crois, il remontent mes derniers lives. Nous étions beaucoup moins sur la chaîne. Je faisais déjà 3 000 à 3 500 en simultané. Donc, je ne vous ferai pas le... Le, le, le panégérique des, des intervenants. Je vous ai parlé d'Anjoy Phoenix qui est de moins en moins. Alors, elle, elle est toujours rangée dans la catégorie des jeunes. On ne sait même pas pourquoi. Euh, jeune d'abord, elle l'est plus. Enfin, euh, euh, regardez son physique, regardez sa tête. Euh, c'est une femme. Hein, c'est plus une enfant. Euh, elle est déscolarisée depuis 2012. Donc, la représentativité des étudiants est assez discutable. Et euh, ce qui est marrant, c'est que cette femme a été le chantre et, et une espèce d'emblème de, de l'estime de soi, de la beauté, de l'auto-centrage, entre guillemets, pour les jeunes, c'est-à-dire, pour les jeunes femmes, à apprenez à vous regarder, à vous maquiller, à cultiver votre beauté, votre moi intérieur. Et en fait, et tout le contraire. C'est-à-dire que, elle a une peau dégueulasse, elle l'a finalement avoué après des années de, de, de mascarade, on a les preuves, c'est vraiment, elle est, elle est, elle est infecte. Son estime de soi, en réalité, elle est, elle est anorexique, boulimique, elle prend, elle prend et perd 20 kilos toutes les 5 minutes. Et ça, ça doit être un modèle pour la jeunesse, un boudin, anorexique, boulimique. Alors qu'en fait, il y a plein de gens sportifs accomplis euh, ou euh, même euh, artistes accomplis ou etc. qui ont des audiences dix fois moindres, mais la fascination pour le truc, pour le maquillage, pour le pour le faux et pour l'artifice est, est, est, est sans limite. Alors euh, oui, alors pourquoi est-ce que je vous parle plus de de Marie Lopez slash Angel Phoenix que des autres C'est parce que tu voyais bien. Que sur l'échelle de la liberté, c'était celle qui était la plus haut. Hein. C'est-à-dire que la liberté, je l'ai déjà expliqué, se mesure à l'aune de la fuck you money ». et on voit bien que c'est elle qui en avait, c'est elle qui c'est elle qui pesait. Et euh, tu sens bien que elle en avait euh, plus rien à foutre. C'était celle qui cherchait le moins à être dans la complaisance. Ça se voyait au niveau des, des, de, de de la de l'orientation, de l'inclination du buste, euh, de la façon dont elle a coupé la parole à plusieurs reprises. À notre, au porte-parole de notre, de notre gouvernement, les autres étaient beaucoup plus intimidés, étaient beaucoup plus complaisantes, étaient beaucoup plus faciles à façonner, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup plus à perdre. Hein. Enjoy Phoenix, euh, ce, sa, sa carrière, sa carrière est entre guillemets un peu un peu faite. Elle le porte un peu sur son, sur son visage d'ailleurs. Si c'est bien géré, elle a déjà quelques investissements, euh, quelques actifs euh, à son actif, et euh, du coup, elle peut se permettre de, de générer un antagonisme que, que les autres les autres n'ont. Alors manifestement, cette intervention aurait donné lieu à une certaine gronde étudiantine euh, avec le représentée par le hashtag étudiant pas influenceur. Donc la désapprobation n'aurait pas seulement été visible au niveau de la de l'audience brute, encore une fois objectivement assez faible, mais également au point de vue du qualitatif, c'est-à-dire des des adjectifs, des, des, des retombées, des commentaires faits fait par, les, par les gens, notamment par les étudiants. Et donc du coup, on arrive à, à, à, ma, à ma thèse, à, ce que, à ce, que, ce que je portais depuis un certain temps et que je ne vous avais finalement qu'assez peu révélé, c'est qu'il y a un problème de nullité des casteurs. Je m'explique. On reproche, enfin, les étudiants reprochent à ces personnalités influenceuses de ne pas les représenter au sens qu'ils seraient soit plus à l'école, Soit ils auraient déjà des entreprises, donc ils seraient déjà des adultes dans la vie active, soit ils auraient des, des centres d'intérêt ou des, euh, des, des, comment dire, des préoccupations, comme Fabien avec sa nouvelle voiture, sa nouvelle Audi A1, je crois, qui ne représenterait pas celle des étudiants. Oui, mais ne pensez pas que le, le gouvernement n'y a pas pensé. C'est simplement qu'il y a un facteur risque qui est beaucoup plus réduit à prendre ces gens qui ont à perdre, sur lesquels on a des dossiers, et dont on a un historique complet sur Internet. Donc le facteur surprise, le risque d'une que tout à coup il y ait une liberté de parole ou une intervention comme ça imprévue et incontrôlable est nul et faible à nul. Tandis que si on voulait vraiment prendre des, re, des représentants du peuple, peuple étudiantin ou peuple qui ont choisi, euh, qui ont pris la, la voie de la formation par alternance. Enfin, si on prenait des jeunes, des vrais jeunes qui, qui, qui travaillent eh bien, on faisait courir au direct le risque de, du trublion. Voilà, un petit peu comme Olivier Véran l'a vécu à ses dépens, avec, euh, s'appelait Anaïs. Euh, pourquoi on vous croirait, en fait, Olivier Véran Ça fait des mois que vous nous racontez n'importe quoi. Vous avez tous vu cet extrait il y a quelques mois. Hein, une, une, une française lambda, hein, comme, comme disait le casting, venue s'exprimer sur la politique vaccinale ou la politique de, de, de gestion des, du Covid, et euh, qu'il a renvoyé dans ses 22 en ne mâchant pas ses mots et en étant, à, entre guillemets, en échappant à la, au cadrage euh, qu'avaient fait les casteurs. Ben, je le sais parce que c'est exactement ce que j'ai vécu en fait euh, en télé. Je l'ai vécu avec euh, l'émission le, le, de télé que je ne nommerai pas, à laquelle j'ai participé il y, a, il y a quelques années, et où je suis intimement convaincu que la casteuse avait ses gamins à chercher à l'école à 4h30 et qu'elle m'a, elle n'a en fait pas fait le travail de sélection, d'écrémage qui lui aurait permis de voir que j'avais une libre pensée, une libre parole et que ça allait certainement pas coller avec un avec une émission de grand public. Mais dans quelques instants, on va avoir l'occasion de, de confirmer ce que je suis en train de, de vous dire. Et donc du coup, la stratégie du système va être laquelle Pour, en ayant vu et accepté la limite des influenceurs et la limite de leur représentativité auprès des étudiants. Et en ayant bien conscience qu'à un moment, il va falloir aller chercher des vrais, pour éviter le risque d'implosion en direct par un trublion, il va falloir augmenter le flicage, c'est-à-dire pallier à un déficit d'intelligence et de discernement chez les attachés de presse euh, susceptibles de faire les castings, hein, comme la mienne à l'époque, et euh, pallier à ça en... En, en, recou en mettant fin à l'anonymat sur le web et en recoupant mieux les profils, donc en, en filtrant, en traquant, en recoupant les informations et en disposant d'une espèce d'historique complet à vie. Je vais maintenant vous montrer que cette stratégie considérée en 2021 comme novatrice et, et, et risquée et moderne, j'y avais, avais déjà pensé en 2000, fin 2016, début 2017, pour le parti qui m'avait consulté. Pour mes connaissances en média politique, en média training et également en sociologie d'un certain audimat féminin, et je leur avais recommandé déjà la stratégie des ambassadeurs. Exactement ça. Donc j'avais quatre ans d'avance. On va maintenant en voir la preuve. Vous allez même voir le document que j'avais fait à l'époque à l'écran. J'avais pas bricolé un, un coin de mail comme ça à l'arrache. J'avais vraiment choisi. Euh, les, les personnes, plutôt des femmes, parce qu'il y avait une disparité euh, femmes-hommes. Et donc, voyez, hein, soi-disant le misogyne de service qui, qui ne choisit que des femmes. Et je les avais évaluées pas seulement comme un bourrin sur le nombre d'abonnés, mais également sur les thématiques traitées avec un jugement qualitatif. qualitatif voilà. Et on remarquera d'ailleurs, hein, euh, la vie est un hasard contraire au destiné, que dedans figurait Florence Porcel, dont, dont j'ignorais tout dont j'ignore toujours tout sauf qu'aujourd'hui c'est désormais l'accusatrice de ppda hein. c'est cette jeune influenceuse qui est euh, venue jouer son rôle apparemment de on ne sait pas quoi de, de mise en valeur hein, dans dans, au, dans les locaux de tf1 auprès de son idole ppda qui manifestement euh, lui aurait fait visiter la photocopieuse de face hein, ou de dos comme on veut et aujourd'hui elle l'accuserait donc c'est marrant comme les, les choses se recoupent. Hein. J'avais raison sur la stratégie des influenceurs 4-5 ans avant. Euh, J'avais essayé de la mettre en place 4-5 ans avant, mais de toute façon, dans ce parti, rien ne pouvait se mettre en place... Euh pour les raisons que j'ai déjà exposées à l'époque. Je sais ce que je dis, j'ai un peu le nez creux sur ces sujets-là et je pense qu'il faut me faire confiance. Euh, place à la surprise, je vous ai parlé de la logique du, du trublion à éviter. Eh bien, il y en a un qui s'en est pris dans la, dans la gueule de trublion, c'était Véran. Et il se trouve que euh, celle qui s'est livrée à cet exercice, je crois qu'elle est abonnée à la chaîne. Et on va maintenant lui passer un petit coup de fil. Bonjour Stéphane. Anaïs, bonjour Tu me connais un peu tu, tu connais ma chaîne T'es es, es abonné T'es une euh, petite oui, chatonne bien sûr, je connais, évidemment, ah. évidemment, bien sûr que je te connais. Je connais, moi j'aime bien les, les gens politiquement incorrects, donc forcément tu fais partie de, ce, de cet écosystème que j'apprécie beaucoup, bien sûr. D'accord, tu pas de problème avec les effluves cacaotées, tout ça, tout ça le... Non, pas du tout, a priori. Euh, non, non, non euh, c'est absolument pas sectaire. Je Oua. suis en pleine fournée du mardi, les vidéos sont terminées. Euh, J'aborde une vidéo, enfin, je conclue une vidéo d'actualité consacrée à l'influence des influenceurs à l'Elysée et sur notre gouvernement. Qu'est-ce que tu viens faire là-dedans, à ton avis Oh ben écoute, c'est toi qui vas me le dire. Moi, je suis, je suis pas une influenceuse. À la limite, je suis peut-être une, une mini micro influenceuse plutôt littéraire d'ailleurs. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont tu as été trouvée, castée, invitée, préparée. Comment on t'a mis dans ces conditions où on est, on imaginait sans doute. Que tu, que tu tiendrais la, la chandelle, hein, comme, on disait, euh, comme, les, comme disent les boomers. On imaginait sans doute que tu réciterais un petit peu le, les homélies euh, les prévues à l'avance. Et en fait, euh, tu as fait preuve de, de, de liberté de pensée, de spontanéité. Donc ça a buzzé, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment cette chaîne, pourtant euh, de, de professionnels de l'image du média et de la politique, ont, sont, ont pu se retrouver avec un électron libre plateau et en direct, j'imagine. – Écoute, euh, j'avoue qu'il y a une part de mystère. En fait, j'ai été contactée par l'assistante de David Pujadas sur Twitter. Elle m'a envoyé un message. J'avoue que, que je ne sais pas comment elle a réussi à tomber sur mon profil. Donc, elle m'explique qu'elle qu organise une grande soirée en direct avec le ministre sur LCI pour parler du vaccin et qu'elle cherche donc quatre Français lambda, selon son expression, pour poser des questions un peu plus ou moins sans filtre. Elle, à ce moment-là, elle précise pas trop. Elle dit, voilà, il faut que ce soit que ce soit quand même naturel, euh, Donc déjà, elle a commencé par prendre la température de, de ce que je pensais de la gestion sanitaire, de, de la crise sanitaire de, de, du pouvoir français. Euh, bon, moi, j'ai clairement pas mâché mes mots dès le début. C'est pour ça que je pensais vraiment pas que je finirais sur le plateau parce que j'ai été très transparente sur euh, sur ce que je pensais. Parce de, qu il voulait un trublion. Voilà. Il y avait euh, il y avait bah, il y avait je, quatre je places pense, et oui. il y avait la place pour un trublion ouais. et c'était toi. C'est ça. Et donc j'ai clairement dit que je, je, je lui ai dit à la fille, hein, ai dit je considère que c'est une gestion criminelle, hein, voilà. Et donc euh, elle était surprise, mais bon, euh, voilà, elle m'a laissé, euh, laissé complètement m'exprimer euh, librement. Et ensuite elle m'a dit, bah écoutez, on va vous attribuer euh, certaines thématiques, hein, les quatre intervenants. Donc vous, euh, vu que vous êtes vachement intéressé au, au vaccin Pfizer, hein, je, si vous avez l'air de vous y connaître, on voudrait vous attribuer la question sur l'ARN messager. Voilà, l'idée c'était que je, que je pose des questions sur cette technologie nouvelle. Une fois arrivé dans les loges, juste avant. Voilà, elle m'a un petit peu recadré en me disant voilà, bon, euh, l'idée, c'est vraiment pas euh, euh, d'être dans. de l'agresser, bien sûr. Euh, il faut. Voilà, on reste cordial. Euh, ça reste un échange sympathique, même si on s'intéresse s'interdit à ça. D'accord, donc ça, mais, euh, donc, voilà, on a bien, bien. tu as bien senti une volonté. Mmh. Je, je vais synthétiser c'est mon côté ingénieur, n'aie pas peur. Dans, je, je, dans, je dans un premier temps, on t'a dit euh, venez comme vous êtes. Surtout, c'est ce oui. qu'on veut, c'est le plus important. Et quand tu es sur place, euh, nourri, logé, euh, maquillé, déplacé, etc., juste avant de tourner, on, émou on émousse un petit peu les angles en disant euh, « vous êtes formidable. néanmoins, ça serait mieux si hein, ». C'est exactement ce que j'ai vécu en voilà. télé et c'est exactement ce que j'avais formalisé dans une, une vidéo humoristique il y a, il y a maintenant 2-3 ans qui s'appelait « Comment se faire virer de la télé en 10 étapes ». C'est comme voilà. ça qu'on vous appâte. Et c'est comme ça qu'on vous émousse doucement, gentiment, on enlève les petites euh, spigolositas, comme on dit en italien. Voilà, oui, les ça. petites aspérités. Et, et du coup, qu'as-tu qu ressenti quand on t'a émoussé Bah, euh, moi, je suis pas trop le genre à, à obéir, généralement, donc, euh, donc moi, je, je lui ai dit oui, évidemment, mais bon, je, je savais très bien que de toute façon, vu que c'était du direct, hein, c'était aussi l'intérêt, c'est-à-dire que ça aurait été enregistré, il y aurait eu un moment de passage qui aurait sauté, c'est évident. Donc là, je me suis dit, bah, en live, on verra bien ce qui sort, moi, je, je me laissais euh, complètement libre de, voilà, de ce que j'avais envie de dire à, à tel moment. Et après ça a été très sympathique, je dois dire que David Tujadas, euh, bon, il s'est fait lyncher aussi sur les réseaux sociaux après, parce qu'on disait que c'était vraiment le... C'est vrai que c'est un agent du système bien sûr, mais il a été très gentil avec moi et je voyais bien qu'il était euh, pas dupe en fait, il me regardait avec euh, des sourires complices, je voyais très bien qu'il savait très bien que je disais la vérité en fait, mais que bon lui évidemment il peut pas se permettre de, de laisser euh, déborder trop tu les parles Tu parles du pendant ou de l'après là pendant, non, du, du pendant. D'accord. Avant, rac... avant et pendant, d'ailleurs. Et raconte-nous l'après. En fait, après l'émission, la, la fille voulait m'en refaire faire un direct, mais euh, quand elle m'a vue, elle a dit Ah non, bah non, en fait. Je, je, nerveusement, j'avais tellement été éprouvée pendant deux heures que je, je me suis mise à, à pleurer, en fait, euh, dès que je suis sortie du plateau, parce que je. Ah oui, je, tu, je, restes, tu, tu restes quand dur. même une fille. Hein. Oui, euh, ah oui, oui là-dessus, oui. Après, euh, dis donc, il y a aussi des hommes qui pleurent. Hein. Mais bon, là, évidemment, mais parce que c'était. Il euh, faut, faut, faut, faut savoir ce que c'est. Personne ne peut, peut vivre ça. Il bah, faut savoir ce Excuse-moi, je tôt. sais. <rire> J'ai fêté Chouva en direct à la radio. Ouais, avec vous, il paraît que sur votre site internet, vous apprenez à dresser des femmes. Alors Thomas, je vois euh, très bien à quel article vous faites allusion, euh, l'article de 20 minutes. Je répondrai point par point à cet article qui est un tissu de contre-vérité sur mon blog en temps voulu. Tu as, as été face à un ministre comme ça, un menteur invétéré comme ça face à un ministre euh, qui ment euh, j'ai je... fait des bateaux de télé non pas, pas avec un ministre mais j'en je, ah. ai vu des agents du système euh, bonimenteur euh... ah ouais. bah écoute t'as peut-être plus d'habitude que moi mais en tout cas moi c'est vrai que bien ah. sûr je débarque là je vois ça et, et moi je, je suis et quand je vois le, le mensonge, justement, je le voyais pleurnicher, surtout vers la fin, avec Alexandre Jardin, il disait « Ah euh, oh là là, moi, si vous saviez, comme j'aime les personnes âgées et tout », alors qu'en fait, fait, il a été d'une inhumanité absolue euh, en printemps 2020. Donc, euh, moi, moi, trop de mensonges comme ça, je ne supporte bon. pas, quoi. Donc, et, et donc, du coup, alors, que... pour, nous, pour, nous, pour nous recentrer, parce que là, je te sens euh, ouais. émotionnellement encore un petit peu connecté à cet événement. Donc, ah bah, coup... j'y repense, oui. Donc, du coup, l'après… Donc tu as été le, le, le trublion du, du système, euh, comment, comment on te gère après on te, on, on te démaquille et… Ah bah non, on ne me démaquille pas, on, je, je sors, euh, on m'appelle un taxi et je m'en vais, quoi. Je, je, ouais, je, on t'évince au plus vite, Ah bah c'est moi qui suis parti honnêtement. Hein. Je, je pense que j'aurais pu rester, mais je ne voilà, voulais plus du tout jouer cette comédie-là, j'avais envie de passer à autre chose, et, euh, mon téléphone était en train d'exposer. Est-ce que tu as appris par la suite que c'est les gens qui t'avaient casté, euh, avaient peut-être fait, peut fait une erreur de casting, euh, Est-ce que tu as eu bah ce, non, ce genre en fait, de vent euh, Pas du tout. il euh, y a des gens qui m'ont dit :« Dis donc, la fille, elle a dû qui t'a choisi. Elle a dû perdre son travail. » Alors, euh, effectivement, j'aurais peut-être Il faudrait que je prenne des nouvelles d'elle d'ailleurs. Mais euh, non, non, j'ai eu euh, après, j'ai eu aucun retour. J'ai eu que des, des, des retours d'internautes euh, sur les réseaux sociaux. Parce c'est exactement, euh, d'ailleurs, c'est le, le but de ma vidéo, c'est de le préciser, de l'expliquer. Euh, c'est exactement comme ça que je me suis retrouvé euh, en, en prime time euh, sur une grande chaîne. C'est qu'en fait, les les castings qui sont primordiaux, euh, sont confiés à des bac plus 2, agences de presse, euh, oui. communication, euh, doc de lettres, oui, si ça. tu veux. Et, et, et qui bâcle ça sur les réseaux sociaux en deux secondes pour aller chercher leur enfant à la crèche à 4h30. Et donc oui. du coup, elles invitent des trublions, tu vois, mais vraiment sans oui. sans avec sans le minimum de, de recherche et de, oui. et de curriculum vitae et d'historique sur leur publication. Et après, bah, forcément, comme on les fait venir, leur dit, comme ensuite les grades supérieurs de la fusée, les rédacteurs chefs les directeurs de rédaction, les directeurs de publication et les directeurs d'antenne, te beurrent l'arrêt en te disant « venez comme vous êtes, on vous a choisi pour ce que vous êtes, donc toi, a priori, tu t'exécutes ». Et au dernier moment, quand on, quand on comprend que euh, tu as encore trois neurones et que tu n'es pas totalement servile et, et docile, euh, on, on commence à t'émousser, mais c'est trop tard. Le, le mal est fait. Hein. De toute façon, ce qui a été voilà. dit, dit hein, enregistré, euh, visionné par euh, des, des millions de gens. C'est euh, voilà. si... bon, une expérience savée. Je ne sais pas si euh, c'était volontaire ou non, en fait. Mon hypothèse, c'est que ça n'est pas volontaire et qu'en fait, c'est un déficit immense d'intelligence dans la partie casting et que cette fonction-là, va, on va y insérer des espèces de capots. De, le, je pense que la suppression de l'anonymat sur les réseaux sociaux en fait partie. Il faut vraiment être capable d'arriver à remonter très loin sur les dires de quelqu'un avant de le mettre en scène dans un direct avec le gouvernement, euh, arriver à, à, à fusionner et à encapsuler ces différents profils, parce que toi comme moi, nous pouvons avoir différents pseudonymes sur différentes plateformes, et je pense que... Euh, toi comme moi seront les exemples, bon, surtout toi d'ailleurs, euh, parce que comme tu dis, tu as été en présence d'un ministre, euh, ça sera vraiment les exemples qui feront comprendre à ces productions qu'il y a un rouage qui manque dans la machine qui est un détective, un profiler. On ne peut pas envoyer en direct oui. des gens castés en 30 minutes, un jeudi après-midi, euh, euh, par une attachée oui, de presse hein, mais... on sur Twitter. quoi. Bah... Oui, en même temps, c'est plutôt une, une bonne chose aussi qu'il y ait justement ce genre de, de choses d'imprévues de, de, et d'inattendues. Sinon, tout est aseptisé, borné, euh, on, on caste toujours les mêmes profils, surtout pas des gens qui dérangent, pas des gens qui pensent euh, en dehors de, des, des, des cadres. Enfin, bon, ouais, euh, mais bon, moi, bon, bon, bon euh... pour qui euh, C'est un risque qu'aucun qu qu ah, ne prendra. Bah, et et les, les, les plateaux, que ce soit de Gabriel Attal ou de Macron ou de ou les intervenants choisis par Macron récemment, c'est vraiment du youtubeur nos... inoffensif hein. bon, en tout cas merci merci de ce témoignage Anaïs. Oui, à titre d'information pour le futur, tu sais faire le café ou pas Oui, aussi oui. Oui, oui ah, bah oui, ça ah, hein, ah, fait partie de mes compétences hein. Alors, si euh, vous voulez voir vraiment. si vous voulez voir Anaïs tester dans le futur pool d'Aurora eh bien, c'est le moment de le dire en commentaire et de vous manifester. Voilà. Si je vois allez, 250 fois son prénom dans les commentaires, elle sera, elle sera invitée. Super, les dés sont jetés. Quoi. Voilà. Tu n'as pas le droit de te commenter toi-même. Hein. Enfin, tu ne peux pas écrire 250 fois ah, ton non, prénom non, non, non, pour, penses, me, pour me <rire> rencontrer. Ça, ça ne vaut pas. Ouais. Non, mince alors. Bon, allez, fin, parce que tu vas être en retard toi. avec tes enfants à l'école. <rire> merci beaucoup, Stéphane. À très bientôt. Merci à toi. Bonne journée. Oui. N'oublie pas le pouce. Bien sûr. Bien sûr, je n'y manquerai pas. À très vite, Stéphane.